Salut la team, j'espère que vous portez très bien. C'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne My Freak Entertainment, surtout dans le cadre du programme Devenir Acteur, qui est un masterclass que nous avons lancé il y a bien longtemps. Aujourd'hui, donc, nous allons toucher un thème très, très, mais alors très, très important de ce masterclass. C'est un élément auquel vous ne serez jamais absent parce que c'est votre allié, c'est votre partenaire de tous les jours dans la construction de votre carrière. C'est ce qui sera toujours avec vous pour montrer aux yeux du monde votre capacité à être un très bon acteur. Aujourd'hui donc, nous allons parler de comment faire de la caméra votre Allié. Mais avant cela, je permettez que je dise merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées sur la chaîne My Africa Entertainment. Permettez que je dise merci à toutes ces personnes là qui commentent nos vidéos, qui les like, qui euh, euh, partagent les vidéos afin que les autres regardent. Je voudrais aussi dire merci à toutes l'équipe hein, derrière ce programme de devenir Acteur, toutes ces personnes-là qui se mobilisent tous les jours pour euh, les recherches, pour le travail, afin que nous venions vous livrer des, euh, des épisodes. Merci comme ça à la production de MyFrica Entertainment, merci au producteur euh, Sinclair Gankin merci à Gisèle Nancy, euh, merci à tous ces gens qui, se, qui chaque jour nous font des messages des félicitations, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de comment faire pour que la caméra devienne votre allié. Pourquoi Parce que euh, le long de votre carrière, tous les jours, quand vous serez sur un plateau de tournage, vous aurez toujours une caméra devant vous pour vous filmer. Et si on ne réussit pas à faire de la caméra notre allié, on sera toujours perdu sur la scène parce qu'à chaque fois qu'on placera les caméras devant nous, on sera frustré pour jouer. Alors, il est essentiel, mais alors primordial de travailler à ce que on se familiarise avec la caméra pour ne pas avoir peur parce que beaucoup de personnes se trouvent frustrées, perdent les textes, et parfois même ont de la difficulté à donner des émotions attendues par le réalisateur ou le directeur euh, d'acteurs sur des plateaux juste parce qu'on a braqué une caméra sur elle. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment travailler avant le plateau pour euh, s'adapter déjà à, à la caméra. Et je commencerai par vous demander de choisir autour de vous des amis en qui vous croyez pour vous aider à réaliser vos manquements. Ou un coach, donc des amis, ou un coach, des coachs qui peuvent, euh, un coach en qui vous croyez, bien sûr, donc, ou quelqu'un en qui vous croyez, qui peut vous aider à réaliser vos euh, manquements. Le coach vous aide à, à, à, à croire en vous, le, le, le coach vous aide à vous critiquer, et même cet ami que vous allez choisir doit être une personne qui doit euh, qui aime votre bien, c'est-à-dire une personne qui peut vous dire non, vous faites mal, une personne qui sera à même à chaque fois que vous travaillez de vous dire non, voilà, voilà, ce que tu viens de faire n'est pas bien et tout. Voilà le premier le premier point est euh, très important, choisir une personne qui sera là pour vous dire vous essayez souvent des scènes, des monologues et autres devant cette personne, vous essayez de la jouer et tout part de ce que je vous dis toujours, croit en soi, parce que quand vous croyez en vous, vous donnez la latitude et restez humble. Croit en vous, restez humble pour donner la latitude aux uns et aux autres de, de pouvoir vous critiquer et L'humilité ici est très important parce que celui-là ou celle-là qui n'est pas humble ne laisse pas la possibilité aux autres de lui dire non, écoute, tu as mal fait, voilà, voilà, voilà, voilà. Donc, il faut rester humble le plus possible. Et l'autre point le plus important, quand vous voulez vous habituer à, à la caméra, vous pouvez travailler des scènes de monologue de temps en temps il y a des séquences de, de monologue. Le monologue, ici, c'est quand un acteur se parle à lui, à lui seul. Comme ça dit, il, il n'a pas de, de, de, de, de partenaire de scène, il joue toute la scène toute seule. Donc, vous pouvez de temps en temps travailler ces séquences de monologue-là pour euh, travailler. Et tout ceci, faites-le si vous n'avez personne pour vous enregistrer. Parce que l'ami dont je vous dis ou le coach dont je, je, je parle ce seront des gens où c'est une personne qui de temps en temps va tenir votre téléphone ou euh, votre petite caméra et chaque fois que vous êtes en train de travailler le monologue ou encore vous travaillez sur une séquence une scène elle va vous elle va vous il va vous filmer ou elle va vous filmer et après vous deviez regarder ce que euh, votre ami ou votre coach a filmé pour voir, à partir des vidéos que vous aurez faites, vous verrez des manquements que vous aurez euh, réalisés dans la vidéo, dans l'exercice de votre travail. L'autre point, c'est le miroir. Le miroir. Dans le métier de l'actorat, il est recommandé régulièrement de travailler devant son miroir, parce que dans le miroir, on voit son reflet. Vous devez voir votre reflet quand vous travaillez. C'est pourquoi on demande souvent de faire du miroir votre allié aussi. Donc, travailler avec le miroir, la seule différence avec le miroir est que quand vous le regardez, quand vous travaillez dans le miroir, vous avez toujours tendance à, à, à vouloir euh, améliorer quelque chose, à vouloir vous juger, à vouloir faire ci. Pourtant, avec la caméra, vous donnez l'exercice le, le, et avec la caméra, vous pouvez la positionner selon ce que vous voulez selon comment vous voulez être dans la caméra vous pouvez la positionner pour être de profil vous pouvez la positionner pour être pour être de, de de de face et quand vous avez ces éléments soit le miroir devant quoi vous faites régulièrement des des monologues soit votre caméra où vous faites des des des des monologues et maintenant vous pouvez travailler avec des scènes c'est où intervient donc la personne dont je vous disais, donc un ami à vous ou peut-être euh, un membre de votre famille. Du moins, moi, c'est comment À chaque fois que j'ai le scénario, euh, que je récupère un scénario dans lequel je vais travailler, après les cinq phases de lecture, donc c'est pourquoi euh, j'ai l'habitude de vous dire ne, ne regardez pas une vidéo sans avoir regardé l'autre. Après les cinq phases de lecture que je fais, je j'invite quelqu'un qui me sert de vis-à-vis -vis dans les, les différentes scènes que je vais jouer, surtout pour des scènes où il n'y a pas de monologue, bien sûr. Et quand je vais faire une scène où il y a de monologue, cette personne me sert plutôt de coach, de juge. C'est la personne qui me dit, tu as bien faire ou encore, remonte un peu ou essaye, essaye. Toujours étant que c'est son avis qu'elle donne et après, la décision finale viendra du réalisateur ou du directeur d'acteur parce que la difficulté se situera au niveau où, euh, comme la personne vous dit, tu as bien fait, vous vous arrivez donc devant le réalisateur ou le directeur d'acteur, il vous dit non, fais comme ça, faites si vous devenez nerveux, vous devenez frustré, mais non, non. La décision finale appartient au réalisateur ou au directeur d'acteur. Donc, comme je disais, dans les scènes, qu'est-ce qui se passe Je fais appel à cette personne qui est mon vis-à-vis je mets la caméra, moi-même, je peux mettre aujourd'hui, on a des possibilités avec nos téléphones de, de se filmer personnellement. Il suffit juste de le mettre sur un trépied, lancer l'enregistrement et euh, pendant que vous êtes en train de jouer avec cette personne, ne vous concentrez pas sur la caméra, concentrez-vous sur votre vis-à-vis, battez-vous à varier les émotions comme vous pouvez et euh, jouez avec cette personne comme si vous étiez déjà en train de jouer sur le plateau ce que vous devez faire et après prenez le temps de regarder cette vidéo quand vous regardez la vidéo vous verrez certainement qu'il y a toujours quelque chose qui manque il y a quelque chose que vous deviez faire pour vous voyez vous voyez les, les jusqu'où vous avez poussé les émotions et euh, euh, quelles ont été des limites sans toutefois vous juger c'est très important. Sans toutefois vous juger. Quand tu fais ton enregistrement, tu ne te juges pas. Ne te juges pas. Sinon, tu ne feras pas d'enregistrement. La perfection, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, chaque fois que vous le faites, quand vous vous enregistrez, vous pouvez décider devant votre caméra sur quoi vous travaillez. Vous pouvez décider sur quel type d'émotion vous allez travailler. Vous pouvez décider quel type de voix adopter devant votre caméra. Vous pouvez travailler votre physique, votre posture, comment vous voulez vous tenir pendant cette séquence-là. Ceci se fait devant la caméra parce que la caméra vous permet déjà de faire une représentation globale de ce que vous voulez, euh, ce que vous voulez donner, vous voyez. Et vous devez toujours faire ces exercices à des moments de concentration, des moments où vous êtes vraiment, mais alors vraiment concentré. Parce que la difficulté, c'est comme je vous parlais dernièrement de la concentration, c'est que on fait le travail et on on on on le prend toujours au second rang, au second rang. Mais si tu veux devenir acteur, non. Donne-toi la peine de faire des tra de d'être de, entièrement concentré à chaque fois que tu vas te livrer à, à à cet exercice. Et au fur et à mesure que vous vous enregistrez, vous verrez de vous-même l'évolution du travail. Vous verrez de vous-même l'évolution de ce que vous faites. Si vous prenez par exemple 10 minutes par jour. Et vous prenez des textes. Des textes, n'importe quel texte, vous les lisez. Et vous faites l'enregistrement vidéo de ces textes. Vous essayez de jouer. Vous essayez de vous euh, trouver dans cette situation. Vous jouez en vous enregistrant devant la caméra. Au début, euh, ça va vous paraître bizarre. Ça va vous paraître bizarre de vous placer devant votre téléphone et de vous mettre à parler seul. Ça va vous paraître tellement bizarre. Mais là, vous travaillez l'habitude avec la caméra. Vous vous habituez à la caméra. Vous vous habituez à la caméra. Travaillez, décidez et ne soyez pas genre focus dans la caméra. C'est pas une émission que vous présentez. Quand vous travaillez, cette fois si vous placez la caméra, vous décidez de l'angle de prise de votre caméra, de ce que vous voulez faire. Vous lancez votre, votre enregistrement. Vous lancez votre enregistrement, faites-le régulièrement et vous verrez. Vous verrez qu'avec le temps, quand la caméra se placera devant vous, ce sera comme... Dans votre pièce, dans votre chambre où vous avez décidé de placer la caméra dans un angle là pour vous enregistrer. Ou encore vous avez décidé de placer la caméra devant vous pour vous enregistrer. Ce sera tellement naturel et tellement vrai parce que il n'y aura plus rien. Vous ne serez pas en train de chercher la caméra. Et dans votre tête, la frustration aura disparu. Le stress de la caméra, la peur de la caméra aura disparu. Et vous allez... Vous sentiez assez confortable. C'est très important, les amis. La caméra, c'est votre allié, votre partenaire efficace pour le travail que vous avez à faire, pour le métier de l'acteurat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est très important de faire ces exercices. Vous prenez des textes de monologue, vous les travaillez et vous faites le rendu devant votre caméra. Après, vous cherchez des scènes, vous prenez une personne avec qui vous allez travailler. Et de temps en temps, si vous avez la chance d'avoir une personne qui peut vous filmer, c'est très important. Surtout, ne regardez pas, ne soyez pas dans l'objectif de la caméra. Causez, faites... Ne vous occupez pas de la caméra. Lancez juste l'enregistrement. Et après, regardez la vidéo. Après, regardez la vidéo. Surtout, quand vous faites des enregistrements, ne vous jugez pas. Ouais c'est pas important de, de vous juger. Parfois, il y a des gens qui disent que je ne présente pas bien devant la caméra. Ça, c'est quand tu commences à te juger. Non, je je peux pas faire ça parce que beaucoup se découragent dans le cinéma. Hein, beaucoup refusent de, de, de, de continuer leur carrière parce que selon, selon eux, ils ne représentent pas une belle image filmographiquement. Ils sont pas tellement bien à la caméra. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est, c'est ce qu'ils disent. Donc, il faut arrêter de, de, de, de se juger. Il faut savoir que, pour sortir de, de, de, de cette rubrique, vous appréciez des acteurs. Dernièrement, on parlait de nos top 10 acteurs préférés. Ce sont des acteurs que vous adulez, que vous aimez le travail qu'ils font. Mais je tiens déjà à vous informer que, le résultat, ce que nous voyons à la télévision, c'est toute une équipe qui a travaillé. C'est pourquoi je vous demande de pas vous juger. Parce que vous allez regarder, vous allez voir un bouton comme moi, là, j'ai ceci. Si je veux, dans un film, en plein tournage, si le réalisateur ne veut pas ça, il peut faire cacher ça. J'ai les boutons là, j'ai ci. Et certains, quand ils voient ça, ils disent non, ça ne donne pas une belle chose à la caméra, mais non. Je vais vous dire que des acteurs professionnels que vous voyez ou des films que vous avez regardés, des acteurs que vous aimez, il y a un maquilleur ou une maquilleuse professionnelle sur le plateau, il y a des images qu'on travaille, il y a si, il y a un habilleur, il y a tout, un coiffeur, il y a tout qui est réuni pour que l'acteur soit ce que vous voyez. Pour que l'acteur soit ce que vous voyez. Vous voyez juste l'acteur beau à la télé, mais il faut savoir qu'il y a toute une équipe. Toute un travail, toute tout une ressource autour de ces acteurs pour qu'ils soient présentés à la télévision ou devant vous, comme vous les voyez. travaillez avec votre caméra, ce que vous cherchez à faire, c'est vous habituer au travail avec la caméra pour éviter d'être frustré parfois quand on dit « action ». Ou quand on place la caméra devant vous, vous perdez le texte. Ne vous souciez pas de, quand vous vous filmez, ne vous souciez pas de, de ma chemise si n'est pas belle, mon t-shirt si n'est pas beau, euh, ma coiffure n'est pas bonne, si, si, si, si. Ne vous souciez pas de ça. c'est pas important. Puisque l'image que vous faites, c'est pour vous. C'est pour un but bien précis. S'habituer à travailler avec la caméra. Parce que parfois, sur le plateau, vous allez tourner. Je vous dis de travailler sans être en train de regarder dans l'objectif de la caméra. Mais parfois, sur le plateau, vous allez tourner. Et le réalisateur va vous dire, regarde là droit dans la caméra et dis telle phrase. Et à partir de cet instant, parfois, vos yeux commenceront à, à danser, à danser, à danser. Parce que vous avez peur. La caméra, c'est si d'imposante que quand tu ne t'es pas habitué avec, ça joue, ça prend, ça joue sur tes, tes émotions, sur ton, ton jeu. Donc, battons-nous à travailler avec la caméra. Faites le monologue régulièrement. Prenez, euh, vous pouvez regarder des films, vous essayez de faire des reprises, mais cette fois des reprises enregistrées avec votre téléphone. Après, vous les regardez, comment ça se présente. Vous pouvez prendre des scènes de, de, de films, faites-le et euh, vous verrez ce que ça va, ça va donner. Au début, ça va vous paraître vraiment bizarre, mais avec le temps, vous verrez que c'est tellement, mais alors tellement facile. Tellement facile. Faites de la caméra votre allié. Commencez avec vos téléphones. Déjà, le premier exercice, c'est de trouver une personne avec qui vous allez travailler régulièrement, c'est-à-dire une personne qui peut vous écouter, qui peut vous critiquer, ou encore un coach qui peut travailler avec vous, qui peut vous dire ce que tu fais, c'est pas bien, ceci, ceci, cela, cela, pour que vous vous aidez à vous, euh, à vous améliorer. Et le plus important, chers amis, chers amis, c'est de vous enregistrer régulièrement. Enregistrez-vous régulièrement pour euh, vous regarder après et critiquer le travail que vous faites. Pendant que vous êtes en train de vous enregistrer, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Devant votre caméra, vous pouvez donc varier les émotions et observer si vous faites bien pour pouvoir vous améliorer. Ou encore travailler dans votre miroir. Alors, voilà ce que euh, l'équipe de « Devenir Acteur a bien voulu partager avec vous pour cette, euh, pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un autre thème qui euh, sera tout autant euh, croustillant, c'est comment mémoriser euh, son texte, son scénario. Nous parlerons de ça dans la prochaine, dans la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, hein, à continuer à vous abonner sur la chaîne My Africa Entertainment, de, de ne rien manquer. Euh, laissez des commentaires en bas de cette vidéo, likez la vidéo, euh, partagez la vidéo afin que les autres la regardent. Merci déjà à tout le monde. Merci à la production de Maïfrika euh, Entertainment. Merci à toute l'équipe technique derrière cette, euh, cette réalisation. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition. Je vous aime très fort parce que vous le méritez. Bye bye.